Yo, salut à tous, sur c'est Aurélifontenoy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va regarder des chutes, à me sensibles, s'abstenir. C'est la partie 2. J'ai posté la première partie il y a deux semaines. Donc si vous l'avez raté, allez-y juste après cette vidéo. Du BMX Race, du BMX PAR, du BMX Street, du VTT de descente. Johan m'a fait une petite compilation des meilleures chutes qu'il a trouvées sur internet et on va les regarder ensemble. C'est vrai que je voulais pas présenter Johan. Bon, c'est pas lui là sur la photo, mais c'est mon stagiaire, c'est lui qui a préparé cette vidéo. Merci à Bang Energy qui sponsorise cette vidéo là. Ils ont envoyé un gros stock pour m'occuper pendant le confinement des boissons énergétiques sans sucre, pas de calories. On va tester ça pendant qu'on regarde les vidéos. C'est tout nouveau sur le marché. Ça vient des états unis Franchement, allez checker leur Instagram si vous aimez le sport ou d'autres choses. Allez checker. Ils font ces boissons énergétiques qui arrivent maintenant en Europe. Il y a des dizaines de parfums ça fait plaisir. Bon, allez, on attaque les chutes. J'ai de l'énergie. Alors, j'ai vu dans la première vidéo que certains ont mis dans les commentaires que je rigolais aux chutes. C'est juste un rire nerveux, je vous préviens. Hein. Ça fait mal quand on voit ça du BMX park. Let's go. Ok, bar speed magnol. 180. Ok, on part sur de la casse matérielle. Où la tête. Terre... Ah oh putain, il a pété la barrière. Le bunny sur le haut. Oh ah ouais. Là, c'est une chute, mais le mec est très très chaud. Attention. Manual flip. Franchement, ah ouais, il a éclaté la roue, pas grave. Il était trop trop chaud, le gars. Ok, 3, 540. Chaud, chaud, chaud. Allez, sous l'escalier. Ok, ça envoie un no foot. Ça va mal terminer. Oh, la cheville. Elle est cassée, là. Ah, le slow mo, c'est dur à voir. Ok, c'est pas grave. What What Il a pas de cerveau, lui, mais vous avez vu bah, Le saut. Ça va faire 4 mètres de haut, le truc. Tain, il pensait vraiment y arriver, franchement Oh, le part l'avant avec le rebond. Bang oh, Pardon, je rigole. En vrai, ça fait mal. Je sais que c'est pas bien de rigoler. Ça un rire nerveux, là. Oh, ça peut faire mal. on part sur du... Ah. Mettez un casque, là vous le voyez, mettez tout le temps un casque. Ok, double. Ça ça débutait bien. Ok, propre. Franchement il s'est bien raté. Ok, le maillol. <rire> ça va, ça va. <rire> C'est la petite gamelle. Ah non, bah la béquille. Ah, ah. Eh hey, beau gosse. Ouh, le bac qui finit mal. Ça je connais, je me suis pété la main. Ouh, c'était un peu court déjà. Ça va propre. Le bac, bien réceptionné. Ah, il file a... s'arracher ou pas, c'est si riche, parce qu'il a fait. Ça passe pas à la tête. Ah. Ouais, ça arrive fort, avec la moto, à mon avis, alors c'était vouloir dessus ça. C'était sûr. Oh, ça brûle, j'ai mal pour lui, là. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Oh. Grime. Oh ah ouais. ouais je sais pas ce qui était voulu mais Chaud Ah celle là elle est trop connue sur internet j'ai déjà vu 15 fois <rire> Bah honnêtement Le mec il a voulu se jeter avec cette rampe Mais il, il imaginait faire quoi en fait Au mieux tu fais un saut de 4 mètres de haut Réception plate tu pouvais pas survivre c'est pas possible Oh là sans pouvoir mettre les mains comme ça brutal. Ah ouais ouais ça. Ok vas-y zap parce que là ça va Ah oh, ça me dégoûte Ouh c'est un bac raté ça Ça va c'était de l'herbe derrière mais chaud Oh là là je vous avais dit Je vous avais dit ils auraient dû rester chez eux Parce fin. Oh il a fait le scorpion à un moment donné là Oh, oh. Ouh, Guidon arraché je sais pas ce qu'il a fait oh. Ah sur béton Oh non, pas de casse torse nu. là j'ai mal pour lui. Là, déjà. Ah, j'ai mal pour lui. Oh. Ah, brûlé. Oh. Ah, ouais, a l'épaule. Ah, il a l'air cramé là. Allez, la pizza, c'est parti. Pizza, calzone, vous avez tout là. Ah, il s'est fait un peu la façon, on arrête. Oh, grind de la tête. John, tu t'es un petit peu emballé là. C'est un peu ardent ah, là ce que tu m'envoies. Oh, ciao c'est une compile qui nous a fait celle-là, le niveau 2, ça ne fait pas rigoler. Et là, vous le voyez, franchement, il n'y en a aucun qui a un casque pour l'instant. Je dirais pas c'est bien fait pour eux, mais mettez tout le temps. Oh, ça peut être beau, dommage, ça va, mettez. Ah non, il avait right? de l'idée. Franchement, elle était pas mal, cette technique là. Allez, next. Grind 180, oh, ça partait bien, ça va. Propre. <rire> Là, il a ah on part sur de la race On part sur de la race Vas-y go Shane qui a ce démarrage prêt Ah non La grille qui part pas Il n'y en a pas un Ah oh, si il y en a un hein qui a... ah, si, oh est parti God. Il a dû gagner la course hein. Cette gamelle à la con Et Il y en a qui est parti Oh oh ah ouais ouais, ouais ouais ah ouais mec chaud lui il a un casque au moins Oh, le bac il part mal il part mal il part mal il... je rêve ou il est en tongs là ah non c'est ok non c'est bon pas tourner, tourné oh mec ça va tu s'en bien ouais bon, qu'est-ce non Ouais. Oh là là, tu réessayes non Ok, là ça arrive fort. Ah, je l'ai vu, c'est là. Airbag. Oh. Ok, de la race, on repart sur de la race. Alors, ok, ça va, propre. Oh non Qu'est-ce qu'il fait Ah oui, je crois qu'il a perdu la pédale en pédalant. Wow. Ça je connais, pour avoir quelques blessures là en race, des petites pizzas, ça fait mal aussi. Ok, le. Oh, c'était quoi Je crois qu'il a voulu faire un espèce de bac. C'est dit, je pars en flair, vas-y les gars, je suis trop chaud. Ah. Ah. Ok. Ah, le VTT, voilà, ça qu'on veut pas. Ou pas. Dommage. Ou oh, ça part en bac. Ah, Heureusement, on voit pas. Si, on va voir la fin. Ah, elle est trop fraîche par contre cette piste. Ah, mais lui par contre, euh, ok sur la neige. <rire> Dans un arbre. Oh là là. Oh, ça zigzag déjà dès le début là. L'arrière qui part. Ah. Oh, ça part de l'avant là. Ça, c'était sûr. Oh là là. Propre. C'est qui avec le meilleur champion du monde là j'ai pas réussi à voir qui c'était. Les connaisseurs de DHT, qui à votre avis ah! Dans les cailloux là! Ah, tu t'en plantes un dans le ventre là! Oh, il y, arbre, il y a un arbre! Il y a un arbre! Il y avait un arbre! Ouh! Le saut! Ah, ça j'en ai déjà fait un hein, dans une vidéo! Quand je tu te fais planter dans la neige! Ok, le bac! Le. Non! Oh le pot! Ouh, ça fait flipper! Ça va! Presque! Ouais! Ouh, ça va se fait catapulter! Il oh. est tellement. Ah là là Ok, allez, vas-y. Jump. Putain, ça donne me envie de rouler, il y a de la chute, mais ça donne me envie de rouler en vrai. Putain, ils sont trop bien alors. Euh. Oh. Tellement hardcore cette compile. Oh, oh. Ouh y'a un arbre, y'a un arbre. Non. Ouh ou par l'avant, c'était sûr. En vrai, si vous regardez à la fin de chaque chute, franchement, ils sont pas mal tous. Hein ils ont <rire> au propre. <rire> ah non, ça, je l'ai vu. Non, non, ça, en vrai, c'est pas rigolo. Je crois que c'était Chris Agrix. Ça, je crois que c'était Chris Agrix qui a fait cette, cette chute là. Je crois qu'il a été euh, à l'hôpital pas mal de temps. Ok, la rampage, ça, je l'avais vu. Ça fait mal aussi, j'ai mal. Ouais, là aussi, c'est propre, ça va. Wow, la raquette. Ok, vas-y. Ok. Oh, tcha-tcha. Oh, catapulté. Oh, un collègue de chez GT. Mais c'était pas... Euh... Encore ah, Il a voulu s'y mettre dans la neige, lui. Ah ça, je me demande si c'est pas celui de tout à l'heure, celui de notre angle. Bah... Dans un arbre. Aïe Oh Monce royale. Poney. Pouf Propre, ça va. Oh Va seul. Aïe ah, aïe aïe aïe. Mondial. C'était un, un, un Espagnol. Je sais pas qui c'était mais. Oh, tchou, planté dans un arbre. Oh, oh Oh la roue avant ah en vrai. Ah, le seul moyen c'était de sortir du vélo là. Oh. Ça va, ça va. Il est pas content. Hein. Dommage, il avait un beau de vélo GT, là, mais... Ah. Le mieux, c'est quand il reste les pieds attachés aux pédales, tu t'es dit, ça va forcément merder, là. Bam Allez, dans les buissons. Ok. Ça va, il va bien. Ça va, il va toujours bien. Ouh, l'arbre... Ah non, ça va. Oh Oh Peut-être qu'il y a des potes à vous qui sont dans. Ouh là là là là là là oh, Ça va, franchement, propre. Oh, le slide. Oh. Ça zip, ça zip. Il s'aime pas trop ce virage. Hein. Un bac. Oh, Il a éclaté son vélo. En plus, il s'est fait écraser. Oh, le pauvre. Le mec, il éclate son vélo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a éclaté la fourche. Je oh, pas. Wow! Wow! Wow! Wow! Watch! Tellement stylé! Tu peux pas le rater celui-là. Oh, trop tourné. Putain, dommage, il était stylé le front. Oh, là, il y a un arbre. Oh. Le bac à plat. Trop stylé. Sur OTA. Oh, dommage! Euh, je pense qu'il s'est pas fait mal, mais ça va. Oh, j'ai mal pour lui là, au oh, là. Oh là là là, là, ça va, propre. Belle recette. Oh. oh, stylé. Non, Thomas Oh là là là, là. Ah, Qu'est-ce qu'il a fait Oh, bah, il a raté le start. Ah, il a fait se faire rouler. Oh putain, ça part. En... Ah, ah celle-là, par contre, elle fait mal. Te faire stopper comme ça dans une bosse là. Ah celle aussi. Oh putain, et de 2, et de 3, et de 4. Oh lui il a failli. Il était dernier, il va finir premier. Ah, ça brûle tellement. Ah genre là tu te fais stopper sur une bosse. Tellement mal. Oh roule. Oh, oh le dernier. Oh vous avez vu les. Il s'est fait catapulté. Oh, le virage. Il a trop géré le premier, il s'est fait bousculer. Vas-y, dégage. Je te mets par terre. Oh, tcha, tcha il y a tellement de chutes dans le BMX. Ah. Oh, il s'est fait zipper de l'avant. Oh, wow, le vélo à droite, regardez. Pouf. Ça, je l'avais vu, ce cours, je crois. Oh, wow. catapulté. Ou alors là, si. Ça, pff, putain, il lui rentre dans la tête mmh. Ah, c'est tellement violent la race ah, J'ai pas vu, celle là, c'était trop vite Ouh, il y en a ici Oh, bel eski, franchement Putain, mais qu'est-ce qu'il a, ce virage oh, oh, en plus, c'était un français ah. C'était pas Sylvain Ah, je sais pas, mais Éjecter du vélo. Oh, en plus tu rateries. Ah, quand tu rateries avant la bosse comme ça. Fouah. Chaud. Oh. Oh. Tellement chaud. Oh. Oh putain. Aïe, aïe, aïe. Oh, tu m'as fait une compile de BMX. J'avais vu dans les commentaires qu'ils voulaient du BMX Race, bah là, ils en ont là. Si quelqu'un a envie de faire de la race après ça, respect. Allez, bon, bah on a terminé. Pff, ouais, allez, c'est bon, mon petit cœur, il allait pas résister. Est-ce qu'on se fait un épisode 3 Donc marquez vite dans les commentaires, lâchez un gros pouce bleu. Plus il y aura de pouces bleus, plus je saurai qu'il va falloir faire un épisode 3, donc c'est le meilleur moyen d'aller. Cliquez sur ce petit bouton bleu. Allez, pensez à vous abonner et on se dit ciao, à la prochaine.